Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi comment j'ai eu le déclic de créer ce blog, de passer à, à l'action, à agir pour l'environnement. En fait, courant 2016, plusieurs événements ont changé ma vie. Aujourd'hui, en fait, je te raconte le premier, euh, le premier déclic qui finalement m'a ouvert les yeux. En gros, avant 2016, bien, je faisais l'autruche. J'entendais entend, bien ces nouvelles sur le réchauffement climatique, mais je n'y croyais pas. Je, je, pour moi, c'était complètement médiatique et c'était euh, du pipeau. Aussi, je ne voyais pas où était le problème de manger la nourriture des supermarchés. Pour moi, euh, s'il y avait autant de monde qui en mangeait, euh, c'est qu'il ne devait pas y avoir tant de soucis que ça, quoi. Même si c'est vrai que, comme j'explique dans un autre article que je vais vous noter là, j'avais quand même du mal à trouver des choses qui me plaisaient dans les rayons du supermarché. En gros, pour moi, la grosse machine que le système actuel se justifiait par la société actuelle dans laquelle nous vivons et que nous avions formée. En fait, je ne voyais pas vraiment pourquoi se révolter, pourquoi devoir changer. Quel était le souci, quoi Jusqu'au jour où j'ai vu le film « Demain ». Ce jour-là, tout a changé. En fait, ce film, il a explosé tous les discours préfabriqués que je pouvais avoir dans ma tête. En fait, tous ces discours qu'on vous sort à tout bout de champ, quand on vous dit, euh, quand vous avez une remarque ou une, une interpellation sur un truc que vous ne trouvez pas forcément logique, Globalement on dit, de toute façon c'est impossible de nourrir la planète avec un système autre que l'agriculture intensive. De toute façon c'est impossible de se passer du pétrole ou du nucléaire puisqu'on consomme une telle, telle consommation qu'avec les énergies renouvelables jamais on s'en sortira. Ou des phrases du genre, c'est impossible d'avoir des politiciens vraiment qui luttent et qui défendent les intérêts du peuple. Ou aussi, qu'est-ce qu'on disait ou qu'est-ce qu'on dit encore facilement à tout bout de champ euh, oui comme quoi le système finalement le système éducatif souvent est très euh, statique, il n'est vraiment pas en phase avec la réalité où on a vraiment besoin de plus de flexibilité, aujourd'hui surtout en France on a vraiment un système éducatif très linéaire et très peu flexible alors que, que le, le vaste champ de, du monde de la vie est tout sauf ça quoi, donc euh, voilà, on est dans un monde où on a ces phrases types là qui, qui, qui, qui sont là en fait pour pour nous assurer qu'on reste bien dans, euh, dans le cadre et qu'on eh ben, qu avance comme ça dans ce monde, dans cette société, qui, cette grosse machine de système actuel. Et euh, en fait, si vous regardez le film Demain, eh bien, toutes ces phrases qui vous semblent tellement euh, normales, tellement euh, évidentes, et eh bien finalement, euh, si vous regardez le film Demain, vous allez voir que non. Non, tout pas, toutes ces choses-là sont, sont... fausses, en fait. Il y a des choses qui sont possibles, il y a énormément de choses qui sont possibles. Et le pire, c'est que toutes ces choses qui sont possibles, que ce soit dans l'énergie, dans la démocratie, dans l'économie, dans, dans le système agricole, dans la finance, dans le système éducatif, il y a des choses qui fonctionnent, mais aussi qui existent, qui, qui dans, des, dans des pays, existent et sont euh, du quotidien. Et donc c'est possible de changer les choses. En fait, dans ce film, tous ces, tous ces dogmes volent en éclats complètement. Et euh, sans, même, sans même de colère, sans même d'énervement, de, de, de manifestation, de militantisme ou quoi que ce soit. C'est simplement un enchaînement d'illustrations, d'experts de partout dans le monde entier qui nous montrent qu'il qu existe des magnifiques choses qui fonctionnent partout dans le monde. Et, euh, et donc c'est possible que, que ça peut fonctionner. Souvent on nous dit que c'est impossible. Ben non, ce n'est pas impossible puisqu'il y en a qui le font. Et souvent, en fait, c'est beaucoup plus près de chez nous qu'on le croit. Donc voilà, ce film montre tous ces magnifiques projets, ces magnifiques... Ce même pas des projets puisqu'ils existent, ils sont en fonctionnement dans ces villes, dans ces associations, dans ces pays, dans ces entreprises. Ben c'est magnifique. Et on voit que tous les secteurs sont représentés, que ce soit l'agriculture, l'économie, la, la politique, l'éducation où euh, bah, tout ce qui est énergie, justement, souvent, on dit que euh, enfin, voilà, les, les énergies dépendent des grosses entreprises. Et là, on voit dans le film que non, en fait, il peut y avoir des changements qui sont faits soit avec ces entreprises ou soit hors de ces entreprises. Donc, autant je me complaisais avant euh, dans, le, dans la société actuelle, la situation actuelle, autant en voyant tout ce, tout ce nouveau monde que nous présentent Cyril Dion et Mélanie Laurent dans ce film, j'ai vraiment été enthousiasmée par euh, ces solutions qui finalement placent vraiment l'homme au centre de la société et non pas euh, l'homme au service de la société comme on a plutôt euh, tendance à le ressentir aujourd'hui où on est plus euh, voilà, comme des pions au service de la société et non pas euh, vraiment une société qui tourne autour de nous pour nous pour que l'homme s'épanouisse et soit heureux de vivre dans sa, dans sa ville quoi. Peut-être que votre, mon discours doit, me, doit vous paraître un peu euh, perché, un peu « tout est beau dans le Meilleur de Monde », mais franchement, regardez ce film, vous allez voir, je, je... Voilà. je pense que c'est l'effet qu'il procure. Je ne suis pas quelqu'un de hyper perché, mais vraiment, ce film est, est génial, je vous invite vraiment à le regarder vous, et de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vraiment vous êtes en décalage ou au contraire, si vous êtes en accord avec ce que j'ai pu vous exprimer. C'est vraiment ce que j'ai senti, c'est le déclic que moi j'ai eu en le regardant, où je me suis dit en, en sortant, euh, j'ai envie de vivre dans un de ces mondes, j'ai envie de vivre dans un monde où euh, l'homme est plus euh, en phase avec qui il est vraiment, et en plus c'est possible, donc euh, je me suis dit, euh, bah, j'ai envie de, de le vivre en fait, d'être acteur de, de ça. Et ce qui est absolument dingue, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on euh, retrouve ces solutions très près de chez nous, en fait. Il y a des solutions en Normandie, donc pas très loin de chez nous. Lille, donc c'est toujours en France. Euh, à La Réunion, toujours en France, mais aussi à Copenhague, en Angleterre, à Détroit, en Inde, euh, je ne sais plus, euh, en Islande, en, en Islande et en Finlande. Enfin, voilà, on parcourt le monde à travers des solutions, des solutions qui marchent et qui sont développées aussi dans des pays finalement occidentalisés, donc des des, fonds, des systèmes qui fonctionnent dans des pays occidentalisés, mais des systèmes aussi qui fonctionnent dans des pays euh, en développement. Euh, donc voilà, c'est des systèmes qui s'adaptent, il y a plein de solutions. L'idée, ce n'est pas de dire il faut faire comme ça, mais juste, a, ça nous montre juste qu'il y a des milliers de solutions de faire avancer les choses, de, de faire changer les choses et de les adapter à, à quelque chose qui nous correspondrait mieux euh, à nous, l'homme, qui vivons dans cette société. Donc vraiment, si tu veux euh, vraiment découvrir la vérité sur euh, ce système actuel dans lequel on est, la vérité sur euh, l'agriculture dans le monde, la vérité sur euh, les énergies dans le monde, comment ça fonctionne et, et quelles sont les possibilités, euh, la vérité sur la situation climatique, mais aussi sur euh, les solutions euh, démocratiques, les solutions d'économie, les, euh, les solutions aussi au niveau de l'éducation. En fait, on a, là, j'ai l'impression que vous, vous devez vous dire « Mais on va aborder tellement de sujets, euh, limite ça va être ennuyeux. » Mais pas du tout, en fait. On balait tellement de sujets et c'est tellement captivant, c'est tellement euh, super intéressant. Franchement, euh, regardez-le, vous allez voir. Euh, je pense vraiment que ce documentaire va vous captiver du début jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez découvrir la vérité sur tout ça, mais aussi si euh, bah, en fait, vous avez déjà envie d'agir, vous êtes déjà conscient de tout ça, mais vous ne savez pas trop euh, vers quoi agir, qu est -ce que, quoi faire. Euh, bah, franchement, ce film va vous donner des milliers d'idées. Aussi, si vous avez un coup de mou un soir, voilà, vous allez être reboosté après pour pas mal de jours. Donc voilà toutes les raisons pour le regarder. Donc si vous voulez le regarder, j'ai mis aussi dans l'article associé euh, plein de détails d'ailleurs sur... Euh sur plein de solutions que vous pouvez découvrir dans le film, mais aussi euh, j'ai mis euh, des liens pour euh, où le louer, où l'acheter, euh, comment faire pour le visionner. Vous pouvez même aussi le diffuser euh, bah, chez vous, dans votre commune ou des choses comme ça. À la fin de l'article, je vous ai aussi proposé trois actions qui pourront être justement les premiers pas vers votre euh, entrée dans la communauté des ambassadeurs environnement. Si vous ne comprenez pas tout, ben, allez voir l'article, tout est expliqué euh, bien en détail. Donc l'article associé dont le lien est dans la, dans la barre YouTube, vous, vous cliquez, vous déroulez la barre et vous allez voir euh, les liens, le lien de, donc, vers l'article, vers le blog « Devenez ambassadeur environnement ». Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les futures idées que je vais te proposer pour agir pour l'environnement, ainsi que de télécharger le guide devenant ambassadeur environnement pour comprendre pourquoi en fait la situation n'est pas médiatique mais elle est bien réelle. En fait, j'explique tout ça dans le guide de l'ambassadeur environnement que tu peux télécharger de manière claire et précise et ça vraiment, ça t'aide à, à comprendre cette situation et à comprendre en fait qu ce qu'est-ce que nous pouvons faire et comment on peut le faire ensemble en se soutenant dans cette communauté des ambassadeurs environnement. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de partager ce pur bonheur qu'est ce film documentaire Demain réalisé par Cyril Dillon et Mélanie Laurent. Je t'invite, si tu l'as déjà vu, à partager autour de toi à des gens qui ne l'ont pas encore vu et le faire l'honneur de cette découverte qui, je pense, a tout intérêt à être diffusée à un maximum de personnes. Mais c'est possible qu'il ait déjà vu puisqu'en effet, il est sorti déjà depuis 2015. Mais je t'avoue que je l'ai encore regardé l'autre jour puisque je ne m'en lasse pas. Il y a tellement d'idées là-dedans et tellement d'inspiration qu'il ne faut pas hésiter à le re-regarder si tu l'as déjà vu. Donc voilà, n'hésite pas à liker, commenter, partager tout autour de toi. Et je te dis à la prochaine fois pour de prochaines pépites.